Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Moi ça va forcément, puisque là je suis là à Walt Disney World. Première journée, aujourd'hui je vous emmène au Magic Kingdom. Avant de commencer, juste deux ou trois petites informations. Sachez que dans les vlogs, vous n'allez pas me voir ni manger ni voir les personnages pour une simple et bonne raison c'est que je vais vous faire deux vidéos spéciales à ce sujet. Vous allez avoir vraiment plein plein de choses sur la chaîne, que ce soit des vlogs, des vidéos un peu thématiques, des articles sur le vlog et tout. J'ai hyper hâte de vous partager tout ça. Et d'ailleurs, je compte sur vous en commentaire pour me dire euh, si vous voulez tout d'affilée ou si vous voulez que je se passe les vlogs ou quoi ou quoi j'ai hâte d'avoir votre avis et je vous emmène on y va The cleanest. After the not a hot hook. You're a hot a a a a I ain't as cruel and vicious as I seem, Though I do like breaking fevers You can help me with the dreamers Like everybody else I've got a dream And I can't wait to see What my buddies all think of me Hello de la bombe les gars je m'y attendais pas du tout enfin genre je suis arrivée en plein milieu du spectacle et c'était trop beau, les costumes les musiques, enfin j'ai adoré j'ai trouvé ça génial, je vous ai mis quelques petits extraits j'espère que ça vous a plu et là je vais aller me promener dans le New Fantasyland en attendant mon, mon, mon premier face-passe -face puisque je vais rencontrer Ariel Anthony de sirène je suis juste hyper reconnaissante d'être là aujourd'hui et de voir ce magnifique paysage et euh, je sens que les vacances vont être magiques Mais les gars, premier moment gênant de la journée, je vais pour faire une photo devant euh, devant l'attraction d'ariel et j'explique que je suis euh, Ursula en mariée et le mec prend mes photos et tout, il est hyper enthousiaste. Je me dis ah, il a reconnu Disneybound et à la fin il dit félicitations. <rire> je crois qu'il a cru que je me mariais. Bon, c'est pas grave. cette attraction parce que c'est l'une de mes préférées sur le Magic Kingdom et c'est une attraction qu'on n'a pas en France et je l'avais fait en Californie mais là c'est vrai qu'il y a la thématisation extérieure qui est ouf et je suis trop contente de vous montrer ça J'avais oublié qu'il y avait des sensations d'air et d'eau yodée et je trouve que ça rajoute une magie vraiment supplémentaire à cette attraction et je suis contente de commencer par ça. Surtout que cette fois-ci j'ai pas de bug alors que la première attraction que j'avais faite en 2016 ça avait été la cata et là je m'en vais pour rencontrer Ariel tenue de sirène. un petit peu le land euh, mini land de dembo que je trouve vraiment très très bien donc en fait c'est un double dembo comme vous pouvez le voir ici la petite Hermie, je tiens à souligner que ça fait une heure et demie que je suis sur le parc et que j'ai déjà fait mes premiers achats voilà voilà en fait c'est assez fou parce que cette attraction je me rappelle exactement l'intérieur par contre l'extérieur je m'en souvenais absolument pas ça m'avait pas trop marqué donc du coup ça me fait tout drôle de la revoir là et de pouvoir vous montrer les détails je crois même pas que j'avais pris de photos aussi, en fait almost as though you sense a disquieting metamorphosis is this haunted room actually stretching or is it your imagination mm. and consider this dismaying observation this chamber has no windows and no doors <laughs> qui offers you cette chilling challenge. TO FIND the WAY OUT Les gars, j'ai peur. <rire> je suis ici. morale de l'attraction, je préfère la nôtre, sans aucun doute. Euh, je préfère notre galerie des morts, je préfère notre histoire. Par il faut reconnaître qu'aux états unis l'attraction est quand même très très bien faite au niveau des effets spéciaux, notamment dans la queue. Alors là, je ne l'ai pas faite puisque j'étais face-passe. Mais si je refais l'attraction au cours de mon séjour, je vous montrerai et on cherchera notamment la vague de la mariée. On est obligé hein, parce que j'en ai marre de cette rumeur qui circule à Disneyland Paris. C'est bien disney world que ça situe donc on verra ça ensemble si vous voulez voir l'intérieur de l'attraction que j'ai pas pu vous montrer parce que bah il fait tout noir à l'intérieur n'hésitez pas à aller voir ma, ma vidéo sur les secrets des fantômes euh, manor et haunted mansion à travers le monde je vous mets le lien dans le petit i et c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail et qui est très très complète sur le sujet et ça les gars c'est juste les plus belles toilettes du monde hein. On se le dise depuis le temps que je vous en parle c'est parti pour un incroyable toilette tour j'ai même pas envie d'aller aux toilettes, hein. c'est juste pour vous montrer We're going to ça y est, on a vu la Festival of Fantasy je vous ai mis un maximum d'extraits dans le vlog comme vous avez pu voir, je pense que maintenant vous comprenez un peu mieux pourquoi est-ce que la star Zone paraît Parade me satisfait moyen après une parade comme celle-ci, c'est juste une de mes parades toujours préférées, si ce n'est ma préférée elle est incroyable, il y a plein de personnages il y a plein d'effets, enfin elle est magnifiquement géniale là il est du coup 3h30 et je pense que je vais aller me promener un petit peu, faire 2-3 attractions et j'ai mon fast passe pour Winnie Bourson à 4h30 Est-ce que ça nécessite un quelconque commentaire <rire> Je pense que le prochain haul va vraiment être fou. <rire> ça je ne dis rien.